Un élément important de ma mission ici comme ambassadeur, c'est de m'assurer que les liens entre la jeune génération dans les deux pays sont en place et qui fonctionnent bien. Évidemment, les évolutions comme le l'Eurostar rendent de plus en plus facile le déplacement entre Londres et Paris et le mouvement de population entre la France et le Royaume-Uni est quelque chose de très important à notre époque. Mais il y a des choses aussi, qu'on peut faire ici à l'ambassade. Par exemple, pendant la visite d'État de la Reine, euh, on a fait des dispositions pour que la Reine puisse rencontrer euh, les jeunes britanniques ici à Paris, comme euh, au campus de l'Université de Londres à Paris, ou au euh, British School à Paris. Également, les jeunes français et françaises, par exemple, de la promotion Winston Churchill de l'ENA cette année. Cette semaine-ci, nous avons le plaisir d'accueillir les jeunes diplomates britanniques qui sont ici pour des stages avec leurs homologues français au Quai d'Orsay. C'est un programme qui est en place maintenant depuis trois ans. Ça permet aux jeunes diplomates de travailler ensemble, de se faire des liens, des amitiés, j'espère, et de comparer les deux approches à la diplomatie dans les deux pays. Nous sommes deux des service diplomatique le plus actif, le plus largement déployé au monde. C'est une très bonne chose que les jeunes au début de leur carrière se connaissent et développent les liens entre eux. J'espère que ça va continuer pendant toute leur carrière. Je suis également très reconnaissant au ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, d'être parmi nous à une réception cette semaine avec les deux groupe de jeunes diplomates pour montrer qu'au sommet de la diplomatie française, il y a un vrai soutien pour ce coopération d'échange.